Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la nouvelle boîte d'initiation à Donjons et Dragons 5ème édition, les Dragons de l'île aux Tempêtes. On démarre avec l'illustration de la boîte qui représente un combat opposant un dragon bleu et deux aventuriers. Que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, il s'agit de Hank et Diana, deux des personnages principaux du dessin animé Le Sourire du Dragon, diffusé dans les années 80. D'ailleurs, de nombreuses illustrations de cette boîte mettent en scène ces personnages, qui ont marqué pas mal de rôlistes de ma génération. C'est un petit clin d'œil sympa. À l'intérieur, on retrouve l'incontournable set de 6D, comprenant un D20, un D12, un D10, un D8, un D6 et un D4, dont vous aurez besoin pour jouer. On retrouve également un flyer, qui sert de publicité pour les réseaux sociaux et les contenus en ligne pour Donjons et Dragons. On trouve ensuite les fiches de personnages pré-remplies. Cinq personnages nous sont proposés, un guerrier elfe sylvestre, un paladin humain, un magicien ou elfe, un roublard alphelin pied léger, et un clair nain des collines. Jetons un œil maintenant au livre d'aventure. Intitulé Les Dragons de l'île aux Tempêtes, le scénario vous mènera à prendre part à une guerre ancestrale entre dragons lors de l'exploration de l'île aux Tempêtes et mènera vos personnages du niveau 1 à 3. Enfin, le livre de règles permettra au MJ de maîtriser les mécanismes de base pour gérer toutes les situations dans lesquelles vont se retrouver les joueurs, y compris les combats. A bientôt chez Miléon Hobbies